Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 226 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Marvel Super Hero Euh... Hero Avec l'accent anglais hmm. <rire> Et euh, donc sur PlayStation Et euh, donc c'est un jeu de combat comme vous pouvez l'imaginer Et comme vous avez peut-être vu sur euh, la miniature de la vidéo Euh... Que je n'ai pas encore faite en fait Puisque je suis en train d'enregistrer la vidéo forcément C'est compliqué de la faire avant Donc c'est parti Virgin Interactive, on va en faire euh, quelques-uns des Marvel super-héros, il y en a, a, a quelques-uns, alors je pourrais pas vous citer les noms par cœur, mais il y a des VS, il y a des, des sortes de, de petits croisements, on va, on va en faire 2-3 là, enfin j'ai pas encore vu, hein. je sais, je sais qu'il y en a au moins 2-3, voilà. Donc c'est parti, alors c'est en anglais, mais euh, on s'en tape un peu puisque c'est des jeux de combat, donc il n'y a pas grand chose à comprendre, je vous laisse l'introduction. Oui donc Marvel super-héros avec une jolie vignette qu'on mettra euh, Donc on sait que c'est un jeu de combat donc on va jouer en mode arcade comme je joue toujours dans les jeux de combat je fais toujours en mode arcade en fait euh, Donc c'est parti on va sélectionner donc euh, le joueur alors on peut choisir entre Spider-Man C'est un peu spécial de choisir des, des super-héros comme ça en mode euh, ben, normal Lui c'est donc euh, Captain America contre Spider-Man euh, c'est parti, donc moi je suis Captain America, j'ai choisi un peu un peu au hasard. Le personnage, ouais, donc on a eu on a une petite intro, et en fait, ça vient de rechanger en image de chargement. D'accord. Donc c'est parti pour le round 1. Donc euh, je teste un peu les touches que j'ai. Pour l'instant j'ai un coup de poing, j'ai un coup de, point, un coup de, de bouclier, j'ai un coup de pied dans les airs. Oh là là, je me fais euh, pas allumer pour l'instant. Alors, euh, j'essaye de trouver les coups spéciaux. Oh putain, la forêt. J'essaye de trouver. Oui, il fait mal en plus. <rire> Captain America, il prend des, des blessures assez, assez intenses. Alors. Yep. Ah, je prends cher. C'est un, un peu compliqué de, de se mouvoir avec, euh, avec ce personnage. Alors, bon, je suis avec mon clavier donc forcément. Euh, je n'ai toujours pas fait l'acquisition d'une manette pour PC. Ce qu'il faudrait que je fasse, parce que vraiment, je joue comme une énorme merde. Hein. Pas pour vous dire, c'était mieux avant. <rire> c'était mieux sur la PlayStation, même si j'y ai, ai jamais joué. En fait du <rire> coup, je vous dis, j'ai jamais joué à la PlayStation 1. Je n'avais pas d'argent quand j'étais petit. Mais pour l'histoire, si vous voulez savoir, vous allez voir l'interview que j'avais faite, euh, qui est sur ma chaîne. Euh, c'était quelqu'un qui m'avait interviewé. Euh... Merde, je sais plus son nom. Ah, je sais plus, bon, en plus, en plus je suis mort. Et j'ai complètement euh, oublié son pseudo. Euh, je, vais, je vais arriver à m'en souvenir. Bon, j'essaye aussi de gagner en même temps le jeu, c'est compliqué. Euh, pour l'instant, je mets toujours quelques dégâts. On va essayer de gagner. Euh, je lui ai déjà enlevé la moitié de la vie, mais vu la vitesse à laquelle il m'enlève mes PV, euh, ça va pas le faire longtemps. Alors, j'essaye un peu de trouver les, les combos. J'ai pas trouvé de super attaque de fou. Euh, ou alors, ou alors, <rire> voilà ce genre d'attaque de fou, regardez, ce genre d'attaque, euh, ce genre de, de combo qui permet de faire des trucs de fou, comme il y a, et moi, moi je ne sais pas, Saul, je ne sais pas comment l'utiliser, euh, ça doit être la barre verte que j'ai, mais on euh, pas, je n'y arrive pas, c'est peut-être surtout parce que j'ai mon clavier, et là je suis arrivé à le tuer, euh, à le tuer, à le mettre au KO du moins, donc on a un rune partout, et on va essayer de gagner ce combat, ce qui, qui n'est pas gagné, oh là, ce qui n'est pas du tout gagné vu la, la trempe qu'il est en train de me mettre. J'ai enlevé la moitié de la vie, j'ai rien compris. Regardez, il m'envoie de la toile à distance. Et ça fait mais super mal quoi. C'est même pas un coup, un coup au corps à corps, il fait super mal. Et euh, je suis censé être le plus musclé quand même, et euh, au corps à corps, je devrais quand même l'emporter. Et bah pas du tout. Et je me fais déglinguer. Au chaque coup, je suis KO. Voilà, je suis KO. Donc j'ai perdu ce combat. C'est super génial. Voilà, Marvel Super Hero. Euh, en plus, une petite phrase pour me dire que, que tu m'as déglingué. Et on va continuer. Pascal for Charging Star. Hein Regardez-moi ce combo. Bon, bah du coup, j'ai pas trouvé la touche tard. du coup, euh, j'ai perdu comme une énorme bouse. Mais ça va peut-être me permettre de euh, changer le personnage. Parce que du coup, si, si je perds trop avec lui, on va peut-être essayer de tricher, d'en prendre un autre. Donc, game over. Voilà. Voilà. Today's result. Ah, résultat du jour. <rire> bah, perdu, quoi. Special move damage normal. Donc, on retourne à l'écran titre, on fait un mode arcade, et on va choisir un autre personnage. Donc on choisit, euh, je sais pas, <rire> je sais pas du tout, bref, Iron Man, je suis pas tellement sûr, en plus on retombe sur Spider-Man, oh, Iron Man c'est euh, c'est l'armure, euh... on va peut-être pouvoir attaquer à distance, ils sortent pas trop se faire euh, se faire déglinguer, les autres, bon j'ai pas trop confiance, j'aurais bien pris Spider-Man, mais un euh, Spider-Man contre Spider-Man, je sais pas si ça le ferait, Allez, on va faire un petit iron Man où oh, il, euh, il arrive dans, son, dans sa petite euh, euh, fusée qui n'est même pas incorporée à son corps. C'est bizarre. Pas comme dans le film. Il arrive sur un truc à part. Donc. Alors. Je vais essayer de lui faire mal. Alors là, pour l'instant, il vient de me faire gros bobo. J'essaie de tester un peu mes attaques que j'ai. Allez. <rire> Pour l'instant, j'évite surtout, lui, il m'attend, il est ras le sol et il m'attend, dès, dès que je vais baisser ma, ma garde, il va m'en mettre plein la tronche. Ah, je suis frénétique sur mes touches, <rire> je commence déjà à en avoir mal au doigt pour vous dire, à quel point j'appuie fort sur mes touches. Bon, on va essayer de lui mettre le premier round dans la tête, comme ça on aura un petit tour d'avance. Il y, y a des chances, hein. si, je me fais, si je me fais tuer là maintenant, euh, c'est un problème, je pense. Voilà, allez, il ne reste pas grand chose de vie. Ah, il m'en enlève. Vas-y. Voilà, c'est bon. Je lui ai envoyé un petit truc, là, une sorte de, une sorte de missile. Ça, il est bizarre, quand même, Iron Man. Hein. Il y a des muscles, bizarrement. On voit, on voit les formes de muscles. C'est très bizarre. Très, très bizarrement fait, je sais pas si, si on a le droit de dire bizarrement En tout cas je le dis Oula qu'est-ce qu'il fait Ah il a chargé les petites boules reality Qu'est-ce que c'est que ça Ça doit faire plus mal je sais pas Il, a fait, il, avait, il avait une sorte de petite boule d'énergie voilà il est en train de me dégommer par contre Ma vie vient de, de me chuter de plus de 3 quarts En quelques En quelques secondes bah, allez on va essayer de le tuer Une deuxième fois Allez allez non ah oh, non je veux pas perdre Ah non c'est bon ah j'ai cru qu'il allait me remettre un coup, et non non, c'est bon. Bon on remarquera pas le décor du fond, c'est qu'il y a toujours, euh, toujours les mêmes personnages qui passent. Allez, ça y est, j'ai gagné mon premier combat. On va pouvoir continuer si j'arrive à appuyer sur Start. Je crois. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe Voilà, ça va friser. frisé. Deuxième ennemi, euh... Pas beau, la belle pieuvre, je sais pas du tout son nom. Euh, alors, Shumagorat, ouais, ouais, ouais, ouais, j'ai dû rater quelque chose dans Spider-Man, ou... non, non, non, Spider non, dans Spider-Man, dans les héros Marvel, euh, Shumagorat, mm. ouais, bon bah pourquoi pas, on va voir si, si, si, si ces 8 tentacules, ou je ne sais pas combien, suffiront à me battre, est-ce un poulpe ou est-ce une pierre, ouais, oh, elle a une attaque assez spéciale quand même, J'imagine que, que jouer ce personnage, ça doit pas être la joie tous les jours. Hop. Oui, oui, oui, oui. Ah, j'arrive à descendre assez vite. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est pas comme Spider-Man qui m'a mis trop cher. K.O. Allez, vas-y. Déjà, premier K.O. On va essayer de s'en faire un deuxième. Victory. Enfin, je sais pas, parce qu'il hum, y a marqué V. En dessous de ma barre, là. Ma barre d'énergie que j'arrive pas à utiliser, il y a marqué V. Et, euh, et quand c'est l'autre qui gagne, c'est marqué S. Alors victory, j'aurais bien, voilà, V, mais S, pff, sad. En tout cas, c'est pas, pas la défaite, hein. euh, je sais pas. You are super, je suis un, tu as un super perdant. <rire> je sais pas. Ah, mais peut-être... Bah non, j'allais dire S comme Spider-Man, mais non, mais non. Non, parce que moi j'ai un V, donc euh, c'est pas V comme Iron Man. Ou alors j'ai raté mon alphabet. Et je viens de dégommer euh, ce bonhomme encore une fois. Donc euh, preuve que le premier boss était... Enfin le premier euh, combat était vraiment beaucoup plus dur que le second. Allez savoir pourquoi. Non, je me suis battu de la même manière. I fought... Je pas envie de faire la traduction. I fought I am flunkies that were... <rire> oui j'ai un anglais de fou. Euh, on s'en fout. Alors lui je sais plus comment il s'appelle non plus je... je sais pas comment ça se prononce c'est pas grave le gros costaud avec une tête de champignon ou euh, pour les plus pervers une tête de bite mais c'est pas grave Allez. je suis un peu moins gros que lui pour l'instant j'avais j'avais des muscles et bah là il, a, il en a plus que moi et là il a vraiment une tête... Euh... mais j'ai déjà vu lui j'ai déjà vu je l'ai déjà croisé ce par contre le nom c'est peut être le nom aimé, parce que je le connais absolument pas jugeur note. Jug, Je c'est pas. Traduction... Allez savoir. Alors, pour l'instant, euh, le seul constat que je peux effectuer, c'est que je me fais démonter la f... fouine Non, j'allais dire la f... euh, J'allais dire la gueule, et puis je suis parti sur un F, et euh, et puis non. Donc de la fouine, c'est bien. Même si je n'écoute pas du tout ces musiques, mais... Euh, je me fais démonter la fouine quand même. Allez. On va essayer de, de rétablir, même si je me fais encore défoncer Le mec il me fait des dégâts Mais incroyable quoi, Spider-Man c'est du pipi de à côté Regardez-moi ma vie, comment elle part C'est sérieux ça Ah bah voilà, j'ai euh, ouais, fini ah, J'en ai pas fait perdre beaucoup de la vie hein. C'est pas aller loin hein. ah, J'ai déjà perdu Malheureusement Press Start button alors, Alto You, your du before... ah, je sais pas ce que, j'ai pas lu. Continue, Eh ben non, on continue pas, on va s'arrêter là. Et oui, déjà, je hein, pense qu'on aura fait un peu fait le tour de, de ce jeu. Bon, il y a d'autres modes, il y a d'autres trucs, mais euh, le principal est là. Donc, ce sera tout. On va s'arrêter là. Ce sera tout pour Marvel Super Heroes sur PlayStation. Et on se retrouve très bientôt pour les autres.